La sortie de mes nouveaux vernis 3 en 1 vegan qui s'appelle freedom je vous propose un petit concours alors comment participer à ce concours ça va être très très simple il vous suffit d'avoir un vernis freedom et de faire une pause avec, ou du moins l'intégrer à une pause que vous allez faire. Ensuite, il faudra faire une très belle photo avec une belle mise en scène, une belle lumière bien lumineuse, une photo bien nette, vous pouvez même en envoyer plusieurs éventuellement. Et euh, donc il faudra publier cette photo sur Instagram, sur Facebook avec le hashtag Your Nails International et le hashtag... Euh, vernis Freedom. Voilà, je vous note tout ça dans les commentaires, vous inquiétez pas. Et plus vous partagez, voilà, plus euh, je, je verrai votre photo un peu partout, et mieux ce sera, et donc je sélectionnerai la plus belle photo. Donc qu'est-ce qu'il y a à gagner à, à ce jeu Et eh ben tout simplement vous pourrez gagner soit un kit si vous n'en avez pas encore, ou si vous souhaitez en offrir un, ou alors vous pourrez gagner un lot de 5 vernis Freedom que vous pourrez choisir. Donc euh, voilà, vous aurez le choix des 5 couleurs. Comme ça, ça pourra donc euh, vous faire une belle gamme de produits surtout ce qui est important c'est de le publier le plus possible euh, voilà et d'en parler avec vos amis et de faire une belle description la, descri... la... Pardon, la description comptera presque autant que la photo c'est à dire que voilà mettez votre avis mettez euh, ce que vous aimez dans le produit le fa... est ce que c'est le fait euh, qu'il n'ait pas d'odeur qu'il soit sain euh, qu'il n'ait pas besoin de dissolvant qu'il sèche en 30 secondes qu'il se retire à l'eau chaude voilà qu'est ce que vous aimez dans le produit pourquoi vous le trouvez extraordinaire est ce que vous le trouvez facile à appliquer tout ça. Donc tout ça, vous faites une belle description en plus de votre photo. Et donc, euh, je sélectionnerai une personne à Noël et puis donc, euh, je lui enverrai euh, donc soit son kit soit le lot de 5 vernis. Encore une fois, donc, allez voir dans les commentaires, je vais vous mettre donc, juste en dessous de cette vidéo, euh, tout, tout le règlement finalement pour euh, participer à ce concours. J'espère que vous serez vraiment très très très nombreuses et pour avoir donc, un produit pour pouvoir euh, y participer, et eh bien ça se passe sur le site www.yournails-international.com Je vous dis à très très vite, merci infiniment, bye We'll be